Salut à tous Alors aujourd'hui on a parlé du matériel et des protections pour éviter un maximum les blessures. Je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour ma part. Et on va commencer avec la fameuse question des protèges poignées, Car comme vous avez pu voir dans l'ABC 3.0, je vous parle de différents modèles de protèges-poignets, différents modèles qui peuvent protéger ou d'autres qui, qui vont pouvoir générer plutôt des blessures. Donc ici, moi, j'ai une petite paire de protège-poignée. Je n'utilise pas pour rider, mais ça m'est arrivé de devoir euh, en utiliser suite à des douleurs euh, occasionnées par des chutes en snowboard ou en skate. Donc là, j'ai typiquement le type de protège-poignée dont je vous parle, qui va être intéressant, parce que, donc, on a... Donc, il faut bien le serrer, déjà, dans un premier temps, donc il faut trouver une, protège à votre, une protection à votre taille, bien ajustée bon, il faut laisser passer le sang, mais le but va être de limiter le mouvement du poignet de manière à ce que le poignet ne puisse pas se plier dans ce sens-là auquel cas, c'est pour ça que quand on tombe en arrière, auquel cas vous allez vous blesser en général, en avant, on ne se fait pas trop mal au poignet, ça peut arriver hein, mais bien la, plus, la plupart du temps, c'est quand on chute en arrière le poignet n'aime vraiment pas se plier dans ce sens-là donc l'intérêt de la protection va être de limiter le mouvement vous pouvez voir sur cette protection, j'ai une plaque ici par contre je n'ai rien sur le dessus, alors certes, peut-être que la protection va être un peu plus souple que certaines protèges-poignets Simplement ça a un intérêt puisque ici, la plaque de plastique qui n'est pas là va euh, sécuriser d'autant mieux Quand on a une plaque de plastique à ce niveau-là, il y a de grandes chances lorsque vous appuyez sur le poignet que cette plaque vienne en appui sur le bras et malheureusement génère une fracture de l'avant-bras J'ai malheureusement déjà vu le cas avec des enfants qui utilisaient des protèges-poignets qui n'étaient pas adaptés à leur taille, notamment. Donc il y avait un mouvement. Et en plus de ça, cette plaque qui vient en appui sur le bras génère une fracture du poignet, euh, a généré une fracture du bras. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Et si jamais vous souhaitez en utiliser, je vous conseille ce type de protection. Ensuite, on va partir des protections les plus communes, hein, les plus importantes à utiliser. Donc le casque, euh, rien d'extraordinaire. De, rien qui va être important, c'est d'avoir alors là avec mes cheveux, ça change. Bon, là, ça tombe bien, ça va nickel. Pour l'exemple, il bouge pas donc c'est vraiment important que le casque ne bouge pas. Et de pouvoir venir bien ajuster la jugulaire ici, pareil de manière à ce que quand vous tombez, le casque ne s'en aille pas tout seul. Comme on peut le voir souvent, des gens ont le casque comme ceci ou alors si et donc, et donc là, ça protège pas le front et quand on tombe, ben, on peut donc venir se blesser le, au niveau du visage, se cogner le front, ça va tomber aussi au niveau des yeux, enfin vraiment pas confortable, donc choisissez bien la bonne taille de votre casque, en fonction de votre tête, ou bien de votre coupe des cheveux. Euh, voilà, ce, ce modèle là est un, un casque très intéressant, qui est souple, avec une matière qui, à mémoire de forme, donc euh, c'est un modèle, euh, c'est un casque de la marque Giro, et j'ai plus le nom du modèle en tête, désolé si. Le modèle Combine. C-O-M-B-Y-N. Le modèle Combine. Je le conseille, j'ai jusqu'à présent rien trouvé euh, d'équivalent. Ensuite, on a la protection dorsale. Protection qui va permettre de protéger la colonne vertébrale. Donc, moi, j'aime bien ce type de, de dorsale. Très, très simple. Juste des petites bretelles et une petite ceinture ici. Donc, on la met en général. Au dessus du t-shirt, hop j'ai rien besoin de serrer, ça ne me gêne pas, j'ai pas de zip, ça tient en place et ce que j'apprécie beaucoup vraiment c'est que voilà elle va pas remonter les, les dorsales avec euh, une fermeture déjà dans un premier temps ça tient vraiment chaud et euh, lorsque bah, il fait chaud ça arrive au printemps même durant l'hiver on a trop chaud donc on n'a pas envie d'avoir ce type de, de protection et puis celle-ci on a vraiment une liberté de mouvement ce qui est important c'est que ça vienne protéger un maximum de la colonne vertébrale, et que ce soit pas gênant à l'usage, comme ça on l'oublie facilement et on ne rechigne pas à la mettre, Hop. on a vu le casque, la protection dorsale, pour ma part j'utilise euh, un short de protection, voilà, donc ici, ce qui va être important pour le short de protection, c'est surtout au niveau du coccyx, d'accord, parce qu'effectivement, vous savez que quand on tombe en arrière, on peut vite se faire mal au coccyx, il y a des protections ici sur les côtés. C'est assez intéressant aussi quand on fait du rail, du jib, quand on aime faire des slides. C'est une matière assez souple, donc là aussi c'est facile de l'oublier. Et, euh, et, et comme ça voilà, on la porte le, le plus souvent possible. J'utilise également des genouillères. Des genouillères qui vont venir donc en dessous, hein, évidemment. En première couche, qui descendent légèrement sur le tibia et qui là aussi sont dans une matière très souple. Manière à encore une fois être bien confortable. J'utilise ça également pour protéger mes rotules, mes genoux en cas d'impact fort euh, sur euh, un rail métallique, une box. Mais c'est également très confortable à l'usage dès qu'on va se mettre sur les genoux pour attendre quelqu'un ou se reposer. Ça permet vraiment d'être confortable. Voilà avec les protections vraiment corporelles. Je vous ai parlé euh, des masques c'est très important. Les masques, donc ici, moi j'ai la chance avec ce modèle là d'avoir deux euh, lenses de lentilles de verre. Voilà deux verres différents un hop, pour le mauvais temps de couleur jaune et celui-ci de couleur euh, verte brillante. Là, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très clair qui va accentuer les reliefs pour les mauvais temps. Et c'est très souvent celui-là qu'on utilise. Pour ma part, j'ai plusieurs modèles là, j'ai un, un ancien modèle qui est euh, voilà, que j'utilise uniquement pour le mauvais temps. Et puis s'il fait beau temps, je vais mettre ce type de masque, euh, avec un verre donc euh, pour le soleil, catégorie 3, en général catégorie 3 ou catégorie 4. Ces verres-là, c'est catégorie 1. Il y a des catégories 0, c'est complètement transparent, mais ça va pas, euh, quand c'est transparent, ça va pas accentuer le relief. Ça va être plutôt euh, fait pour un usage de nuit, ou en intérieur, quand on skie dans un ski-dome. Et pour ma part, euh, si jamais vous avez regardé euh, pas mal de vidéos, quelques vidéos de ma, euh, que, que j'ai pu faire, tutoriels ou autres, j'aime bien, bien utiliser des lunettes de soleil, parce que ben, un masque, c'est vite... Euh, donc là, c'est des grosses lunettes qui permettent de bien protéger le visage du, du soleil, et puis également sur les côtés de ne pas avoir le soleil qui rentre. C'est important quand on est exposé au soleil toute la journée. Et les lunettes de soleil, de soleil je trouve ça très intéressant parce qu'on a une meilleure visibilité au niveau du champ de vision. Ici, avec la monture, même si c'est un, un, un, un masque très grand qui donne un champ de vision très large, tout ce qui est à ce niveau-là, au niveau de mes mains, je ne vais pas voir. Alors Parce qu'il y a forcément la monture du masque. Alors qu'avec une paire de lunettes de soleil, je vais avoir le, le, un champ de vision plus important au niveau de mes pieds. Évidemment, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de votre confort. Pour beaucoup de gens, les lunettes de soleil, euh, ça ne protège pas suffisamment du vent, des courants d'air quand ils ride, et ça fait pleurer les yeux pour certaines personnes. Pour ma part, j'y suis habitué, c'est vrai que quand je travaille, je ride relativement doucement, donc je trouve ça assez euh, confortable, et ça tient moins chaud aussi. Donc pas mal d'avantages, à vous de voir. Évidemment, lunettes de soleil, je déconseille les jours de poudreuse, parce que là, si vous tombez dans la poudreuse, même si vous prenez de la neige poudreuse, bah, ça va passer dessous. Donc voici pour les lunettes de soleil. Et le dernier petit euh, goodies, vraiment pour euh, ceux qui aiment engager, on en voit de plus en plus en compétition, euh, c'est le protège-dents. Je vous avais parlé du protège-dents. Donc euh, ce genre de, de protège-dents, là c'est juste pour les dents du haut. On trouve ça dans des magasins de sport. Là ça c'est euh, dans le rayon rugby que je l'ai trouvé. C'est plus petit que les protège-dents de boxe. Et euh, moi je le conseille vraiment à ceux qui font beaucoup de freestyle. À la réception des sauts, quand on chute, on peut prendre les genoux dans les dents, on peut prendre un module dans les dents. Donc euh, quand on aime bien engager, eh bien je vous conseille ça. Alors on parle moins bien évidemment, <rire> mais on, on se fait habituer et on enlève assez rapidement si jamais on veut communiquer avec les autres. Mais voilà, c'est. A vous de voir, hein, c'est un choix, c'est assez encombrant, mais euh, on s'y habitue rapidement et euh, pour ma part, je préfère protéger mes dents. Donc j'essaye de l'utiliser dès que, dès que je vais rider un peu fort, dans le snowpark notamment. Ça peut s'utiliser également pour le hors-piste, pour ceux qui aiment sauter des barres rocheuses. Voilà, on a fait le tour de mon matériel. J'espère que cela vous aidera à faire le choix du vôtre et puis à vous encourager à utiliser des protections. Ce pas toujours quelque chose de très cool, mais euh, hein, à vous de voir. Si jamais vous voulez continuer à progresser et vous préserver, je vous conseille des protections qui seront confortables et que vous aimerez utiliser au quotidien. Je vous remercie bien et on se dit à tout bientôt.